Salut Aline. Salut Géry Comment ça va aujourd'hui Ça va. Bon, super. Tu te souviens alors la dernière fois tu m'avais parlé d'une autre solution concernant mon problème ah où oui. on me coupe tout le temps la parole. Oui, parce que en fait, j'avais pensé que peut-être il y a quelque chose dans ta voix, dans ton attitude, dans ta façon de parler même ouais. euh, qui n'arrive pas à se faire entendre. Tu vois, c'est comme si euh, tu autorisais l'autre à te couper la parole et peut-être même que tu rencontres très souvent des personnes qui aiment bien monopoliser la parole, ouais. mais c'est peut-être aussi parce que tu les y invites. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et alors tes conseils là-dessus Alors comme aujourd'hui on a un petit peu le temps, je te propose un entraînement. Waouh Je te propose je de t'entraîner à affirmer ce que tu dis, mais en l'incarnant. C'est-à-dire Alors tu vas utiliser ma phrase magique pour aujourd'hui. Voilà, c'est ainsi. Voilà, c'est ainsi. Tu vas aller dans ton salon. Ouais. Tu vas choisir des objets, par exemple ta plante, ta télévision. Euh, je vais parler hein. à mes plantes. Quoi. Ah bah oui. Tu vas t'adresser à ta plante, tu vas la regarder dans le fond des yeux et tu vas lui dire « Voilà, c'est ainsi ».« Voilà, c'est ainsi ». Tu vas en même temps utiliser ton corps. Par exemple, tu vas taper des pieds. Vas-y. « Voilà, c'est ainsi ». Et puis, tu vas mettre tes mains sur les hanches. À toi. « Voilà, c'est ainsi ». Baisse bien les épaules, détends. Okay. Et puis, dernier petit conseil, dernier petit exercice, tu utilises tes mains cette fois-ci, le dos de la main contre la paume de l'autre main. Voilà, c'est ainsi. Voilà. Et puis, tu vas utiliser différents objets, tu vas t'exercer. Quand tu as senti un petit peu qu'il y avait une espèce de voilà, confiance qui arrivait, eh bien, tu vas utiliser d'autres mots. Tu vas improviser, par exemple, euh, ce soir, j'ai envie de manger des raviolis. Aujourd'hui, je veux progresser avec toi, Aline. Ça, ça commence à être pas ça. mal C'est voilà. hein. euh, Pas directif Non, non, c'est pas directif. C'est simplement que tu vas prendre l'habitude de poser ce que tu dis, de l'affirmer et de le faire entendre. Et donc après, tu vas choisir eh bien, euh, des, euh, voilà, des personnes de ton entourage et tu vas leur parler en essayant de garder cette sensation d'affirmation, de confiance, de clarté, de présence. Tu vois Ok, bah écoute, euh, merci oh. beaucoup. Ok ouais. Et en fait, tu vas voir que cette assurance corporelle, eh bien, ça va signaler à l'autre personne qu'elle doit t'écouter parce que ça change ta voix et ça change la réception de l'autre personne, je t'assure. Vas-y, entraîne-toi, tu vas voir. Eh bien, bah écoute, merci Aline. Et je te dis à bientôt. Ah, c'est trop bien. À très bientôt. <rire> Salut. Salut.